Salut, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite fiche méthode pour établir l'équation différentielle qui revient souvent dans le chapitre circuit RC. C'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, on va s'intéresser au cas de charge. Tu sais qu'il y a deux cas, charge, décharge. Bon, le cas de décharge est quand même plus simple, donc on va d'abord s'intéresser au cas de charge. Si tu comprends celui-là, après, il n'y aura pas de souci pour le cas de, de décharge. Voilà, donc le schéma électrique associé au cas de charge. Donc, tu as un générateur ici, une résistance là et un condensateur. Alors qu'est-ce qui va se passer En fait, l'énergie apportée par le générateur va être utilisée pour alimenter la résistance et le condensateur. Alors ici, on va s'intéresser en particulier au condensateur et en particulier à sa charge. Tu vois que ce condensateur, en général, dans un circuit de charge, il est initialement déchargé. Donc comme tu lui apportes de l'énergie, ben, il va se charger. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la charge. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici On va essayer de faire un lien entre UC et sa dérivée, c'est-à-dire entre UC et DUC sur DT. C'est ça qu'on appelle une équation différentielle, faire le lien entre une fonction et sa dérivée, ou C dérivée, dérivée seconde, etc. Bon là, c'est un lien entre UC et sa dérivée première, DUC sur DT. Alors pour faire ça, bah déjà, dans un premier temps, il faut appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc ça va être la première étape, tu vois, appliquer la loi des mailles. Donc, Dans ta rédaction, tu peux mettre « d'après la loi des mailles », tu vois, tout ce que je mets en rouge, c'est du cours, donc UR plus UC égale E. Alors, Comment on fait pour retrouver ce, cette relation-là En fait, comme je te disais tout à l'heure, hein, tu as euh, le générateur qui va donner son énergie à la résistance et au condensateur. Donc, quand je te dis énergie, tu peux aussi entendre tension, parce que la tension et l'énergie sont liées euh, par une formule en électricité. Donc en fait, la tension euh, apportée par le, euh, le générateur va euh, donner de la tension à la résistance et au condensateur. Voilà. C'est la relation que tu retrouves ici, tu vois La tension aux bornes du générateur c'est la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur. Voilà. Donc c'est E égale UR plus UC, Et là on l'écrit dans ce sens-là, plutôt pour que ce soit plus pratique pour après. Voilà. Ensuite, alors je descends un petit peu, donc, étape 2. Bah, L'étape 2, ça va juste être remplacer UR par RI. Alors pourquoi on cherche à remplacer UR Parce que là, on a UC, tu vois, donc comme on veut une équadif sur UC, on ne va pas toucher à UC. E, on n'y touche pas non plus parce que c'est une constante, et par contre c'est dans UR qu'on va faire apparaître du DUC sur DT. Alors la première étape, c'est remplacer par RI. Alors comment on sait ça ben, C'est avec la loi d'homme. En fait, cette loi d'homme, elle te dit que U égale RI. Alors là, on met U r, U grand R, euh, pour différencier UR et UC, c'est pour pas confondre les deux. Donc, la loi d'homme, elle concerne que la tension aux bornes de la résistance, hein, pas aux bornes du condensateur. Voilà, donc l'étape 3, ça va être maintenant remplacer I par c duc sur DT. Alors comment on fait ça donc, Là il faut expliquer, c'est un, euh, plus, plus, un petit peu moins intuitif, parce qu'il faut utiliser deux formules du cours et les mixer en quelque sorte. d'abord tu dis que la charge euh, aux bornes du donc, Q égale Cuc. Donc attention ici, tu vois, c'est le lien entre la charge, aux bornes du, la charge du condensateur. Et euh, sa tension. Voilà. Avec au milieu sa capacité. Attention ici, mais bien, ne pas U, mais pas seulement U, tu mets UC. C'est pour différencier toujours UR et UC. Donc Q égale CUC. Et en même temps, tu as I qui est égal à dQ sur dt. Bon, en utilisant ces deux formules-là, tu vois que du coup, tu montres que I est égal à C dUC sur dt. Parce que I est égal à dQ sur dt. Donc si tu dérives Q, dQ sur dt, là, ça va te faire C. Duc sur dt, voilà. Donc finalement, bah tu peux remplacer I par Cduc sur dt, Voilà, c'est ce qu'on a ici. Bon, quelque part c'est terminé, là, parce que tu vois, en trois étapes, on a déjà une équation différentielle, on a bien un lien entre Uc et Duc sur dt, c'est juste que, bon, tu vas voir les deux étapes qui restent, en fait, c'est juste pour bien présenter l'équation différentielle, voilà, pour la présenter sous la forme habituelle, on va dire. Alors l'étape numéro 4, ça va être de diviser par RC. Alors pourquoi C'est parce qu'en en fait, en général, on n'aime pas trop avoir un coefficient devant la dérivée ici. Tu vois, là on a RC, donc on veut l'enlever, donc on divise par RC. Par contre, fais bien attention de diviser par RC partout. Hein. Tu divises par RC, pas seulement ici. Alors, il faut diviser tous les termes. En fait. Donc si tu divises par RC ce terme-là, bah, ça va avoir, avoir l'effet recherché, puisque tu n'auras plus RC. RC sur RC, ça va, faire, ça va simplifier. Là ici, tu vas avoir UC sur RC, voilà, en fait on le présente plutôt comme ça en faisant sortir le coefficient devant, tu vois, donc diviser par RC, c'est pareil que de multiplier par 1 sur RC, ça il faut s'habituer, petite, petite astuce mathématique, donc on fait sortir ce coefficient-là pour mieux le voir et mieux distinguer UC. Voilà. Et surtout, il y a beaucoup d'élèves qui oublient ça, N'oublie pas de diviser aussi E par RC, il y a beaucoup d'élèves qui mettent DUC sur DT, etc, égal E, c'est égal E sur RC. Bon, et dernière étape, Donc, dernière étape, ça va être de remplacer Rc par taux. Alors, dans ton cours, tu as une petite formule qui te dit que taux, la constante de temps, est égale à R fois C. Donc, dans la plupart des exercices, on te demande de présenter l'équation différentielle comme ça, tu vois, avec du taux plutôt que du Rc. Voilà, et au passage, on te demande de donner le lien entre taux et Rc. Bon, au passage, tu le mets ici, tu vois, taux égale Rc. Et voilà, donc finalement, tu vois, on remplace RC par taux, RC par taux, et on obtient l'équation différentielle en UC pour la charge. Tu vois, on a bien un lien entre UC et DUC sur DT, on a bien présenté tout ça, il n'y a plus de coefficient devant DUC sur DT, donc tout est, tout est OK. Bon, alors ça c'était pour la charge. Maintenant, euh, pour, la, pour la décharge, mais en fait il n'y a quasiment rien qui va changer, donc je remonte un petit peu. Voilà, cas numéro 2 de décharge. Ben, en fait, dans la décharge, il n'y a plus de générateur. Il y avait un générateur ici, là il n'y en a plus. Donc c'est quasiment il euh... n'y a que ça qui se passe, hein c'est-à-dire tu gommes le générateur, donc là il n'y a plus rien ici. Donc ce qui se passe, c'est que bon, normalement, au préalable d'une décharge, tu as le condensateur qui a été chargé. Sinon ça n'a pas... Enfin, pas vraiment de sens. Si tu mets un circuit comme ça avec un condensateur déchargé, ben, il ne se passe rien. Quoi. Voilà, donc, condensateur chargé. Pas de générateur donc c'est un peu comme si on disait que le condensateur prenait le relais, quoi c'est à dire que lui il va se décharger dans le circuit, il va fournir de l'énergie au circuit, donc c'est lui qui va jouer le rôle entre guillemets de, de générateur on peut dire. Alors qu'est ce qui va se passer Alors, Il manque un petit C ici. Qu'est ce qui va se passer On va remplacer donc E par 0, partout, en fait, dans ce qu'on a fait précédemment, tu vois. Donc, dans la loi des mailles, par exemple, au lieu d'avoir UR plus UC égale E, tu vas avoir UR plus UC égale 0. Alors, pourquoi 0 ben, C'est parce que tu n'as pas de générateur, tu vois. Si tu mets E égale 0, ici, ben, c'est comme si tu disais, j'enlève le générateur. Et finalement, ben, tu as tous les E qui vont se changer en 0. Hop tu vas avoir des zéros partout. Et finalement, bah, l'équation différentielle euh, sur UC, ça va juste être DUC sur DT, tout ça, égale 0. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est plus facile, parce que le terme constant à droite, bah, c'est 0. C'est plus E sur taux. Bon, mais écoute, voilà, on a établi euh, l'équation différentielle, tu vois, en finalement, 3 étapes, plus 2 pour bien la présenter, donc 5 étapes. Voilà. Donc, on va dézoomer, tu vois, ça te fait une petite... Euh, ça te fait une petite fiche euh, méthode, comme ça. Alors, je disais, il manque un C, ici. Voilà, voilà petite fiche méthode en 5 étapes pour établir l'équation différentielle sur UC, cas de charge ou cas de décharge. Alors, attention, c'est pas comme ça que tu dois présenter sur une copie, bien sûr, là, j'ai tout découpé pour, pour que ce soit plus lisible. Bon, maintenant, je te montre comment, ce que ça peut donner sur une, sur une copie. Tu vois, tu as les 5 étapes, là, 2 3 trois, 4, 5, et forcément, comme c'est pas découpé, ben, ça prend beaucoup moins de place, hein. c'est juste pour que tu te rendes compte que sur une copie, ça prend pas forcément euh, une page, enfin, ça prend pas du tout une page, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, ça prend 7 lignes, 5 étapes, voilà. Alors attention, euh, <rire> ne mets pas les, tout ce que je mets en vert, c'est des remarques, hein. donc tu vois tous les zéros ici, surtout tu les mets sur une copie seulement si tu traites le cas de, de décharge, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile, on arrive à la fin. Euh, N'hésite pas à me donner des idées pour d'autres fiches méthodes ou d'autres vidéos, etc. Tu peux mettre ça dans les, dans les commentaires. Et d'ici la prochaine fois, moi je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao